Fabia, de quelle année 2007. C'est une vieille dame. 2007 12 ans. 12 ans. Allez, on peut démarrer. Donc la clé, vous connaissez, c'est une clé baïonnette. Ah oui. C'est pas encore une carte magnétique. Euh, non, une voiture électrique une électrique. C'est diesel. Ah, C'est diesel. Bientôt, je ne pourrai plus rouler à Bruxelles. Ici, si on est en première page de match. On, partisse, on... on partage les bénéfices. Hein. <rire> Myriam me dit en partant, ne te laisse surtout pas distraire. Hein, que... Tu entends quelle réputation tu as. Voilà. <rire> C'est basique. Ah oui oui, si tu n'as pas. À part le, la climatisation qui marche quand elle veut bien. J'ai déjà tombé trois fois en panne. Qu'est-ce que j'allais dire Tu as quoi J'ai une radio, hein Ah oui hey, dis, good. Dans toute voiture qui se respecte ouais. myriam à l'autre et eh bien elle ne sait plus déverrouiller la totalité des portes elle doit aller <rire> porte par porte Alors on se dispute la seule commande à distance de déverrouillage c'est pareil <rire> c'est pareil avec la Je pense oui, hein, oui, qu'avant, bon. qu on avait euh une télécommande pour tout euh... pour tout ce qui est commande à distance ouais c'est quand même pratique j'ai encore connu x voitures sans ça et au début qu'on avait la commande euh, centralisée je trouvais ça un gadget maintenant je ne serais plus oui, mon passager. mais toi qui connais bien en voiture il y a quand même une question que je me pose quoi Pratiquement toutes les voitures, d'ailleurs c'est obligatoire maintenant dans les voitures de série, il faut le dégivrage arrière, la résistance chauffante, qui est très efficace. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça sur les pare-brise avant euh, Il y a pas, mais pas, pas sur toutes. Il y en a qui ont ça Oui. Ah, les Je sortes, trouve que ça très pratique en les... hiver. L'effort dans ça, ah, les véhicules, oui. oui, quand tu décélères... Faire. En fait, j'ai fait monter sur ma voiture euh, un réacteur de Boeing. C'est ça qui a un bruit un peu plus important. <rire> hein? Oui, on va <rire> dire, dire ça. Bien. Et un réservoir de combien de litres? Alors, tu, tu viens avec des, des questions, on s'en et ça va... Je ne sais pas, euh. je pense que c'est 45 litres. rentrer facilement. Vous connaîtrez le petit habituel. Voilà. Avec le passage dans les de la petite Suisse. Pour savoir oh si oui, c'est tient... si pour faire ça sur ça n'a pas de charme. Pour savoir si je un bien dans le siège. Voilà, ah. <rire> oui, c'est pas des sièges éjectables ici. J'ai une autonomie encore de 400 km, ça suffira euh, Ça c'est un peu juste. Il faudra rallonger. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Je crains qu'alors on n'a pas d'assuré. Une, une route très vache parce qu'elle est large, on voit bien, elle est toute droite, et il y a des limitations de 30 à l'heure juste devant le commissariat. Là. Là. Oui, et alors, les, les sièges sont rabattables deux tiers à tiers, donc on s'est allongé le, le coffre. Donc, ouais. je trouve finalement j'étais content, cette voiture. À part qu'elle a un moteur, on m'a toujours dit qu'elle peut faire 350 000 km, je suis à 200 000. Les et là, font... vous avez une boîte à gants euh, taille normale. Euh... Oui, oui, et il ah. y a même deux compartiments pour les papiers en dessous, mais c'est bon, pas facile à Attends, Hop. Il ne faut pas les ménager, ah, ah oui. il faut y aller. C'est comme ça. J'ai pas l'habitude de claquer. <rire> ah est que tu préfères qu'on se mette euh... Ou bien on peut se mettre devant chez moi Oui, tu oui, devant, c'est de... toi. Tu n'auras pas de, de bruit euh, Devant, c'est toi. Je vais aller la rassurer hein.